Mesdames, Messieurs et personnes non-binaires, bonjour, nous sommes le samedi 21 juillet 2018 et vous écoutez Drôle d'Actu. Au sommaire cette semaine, l'affaire Benalla, les chasseresses de vampires et les loyers en France. Mais tout d'abord, sport. L'équipe de France a remporté ce dimanche la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire. Un événement célébré dans tout le pays et qui a engendré de nombreuses questions. Rappelons donc aux personnes qui s'interrogent sur la nationalité des joueurs que les joueurs de l'équipe de France sont français, français ou parfois français, vu que le règlement de la Coupe l'impose. On peut néanmoins comprendre que les racistes de tout poil soient perturbés. Quand tout le monde se met à agiter des drapeaux français dans la rue, et elles se sentent dépossédés, car personne ne les a prévenus que c'était celui d'un pays et pas seulement du FN. Société à présent, Alexandre Benalla, un collaborateur proche de Manu Macron, a été filmé déguisé en gendarme, en train de tabasser un manifestant. L'Élysée a d'abord choisi une sanction sous forme d'avertissement, puis a été contraint, sous la pression populaire, de renvoyer le conseiller. Une sanction surprise pour celui qui pensait simplement se faire l'incarnation vivante de la politique sociale du président. Dans le cadre de notre mission d'information et de sécurité publique, il nous apparaît crucial de rappeler de ce fait, ne faites pas de tabassage d'innocents sans entraînement. Laissez ce travail aux professionnels qui sont formés et payés pour ça. Et si vous souhaitez les rejoindre, les CRS recrutent toujours. Culture Ensuite, la 20th Century Fox, a confirmé préparer un retour à l'écran de Buffy contre les vampires dans une nouvelle série télé. Production phare du tournant du millénaire, saluée pour son féminisme et pour avoir mis en scène le premier couple lesbien de la télévision américaine, la série présentait néanmoins quelques défauts. En particulier, si on savait que les vampires ne bronzaient qu'assez mal, il aurait été salutaire d'y intégrer quelques personnages principaux noirs. Erreur corrigée d'après la Fox qui a annoncé souhaiter proposer une distribution beaucoup plus variée que la série originelle. Reste à espérer que le studio ne s'inspire pas des exploits douteux de Scarlett Johnson en matière d'appropriation culturelle et de fausse transidentité et ne se mette en tête de la caster pour jouer le personnage noir. Enfin, économie. De nombreuses voix s'élèvent pour s'étonner de l'augmentation des loyers après la suppression de l'interdiction de cette augmentation. C'est donc un spectacle étrange de voir tant de personnes ayant fait de longues études Creuser le sujet de l'économie pendant des années, se concerter et considérer que non, si un groupe de personnes a l'occasion de gagner plus d'argent en étant en situation de force, et se sent qu'aucune loi ne puisse les en empêcher, ces personnes n'allaient bien sûr pas le faire. Afin d'améliorer les prédictions du gouvernement, nous l'invitons donc à poser ce genre de questions dans une maternelle, n'importe quel enfant de 5 ans pouvant prédire ce genre de déroulement. En bref, pour terminer, le président Trump a affirmé en début de semaine ne pas avoir plus de raisons de croire le FBI que le président Poutine sur l'implication de la Russie dans la politique américaine. On comprend que le concept de preuve soit assez étranger au roi des fake news, mais il serait peut-être bon de lui rappeler pour quel pays il travaille. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou à partager la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être notifié des nouvelles publications.